Bien, bonjour à tous et à toutes, c'est Nathalie, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous montrer comment ouvrir les ports de votre box. Cela va vous permettre par exemple d'accéder depuis l'extérieur de votre réseau à un service tel qu'un site web, un serveur FTP ou alors tout simplement un serveur Minecraft. Beaucoup de personnes ont du mal à faire ce genre de choses, du coup je vous fais une vidéo pour vous montrer comment faire concrètement. Avant que la vidéo commence, n'hésite pas à aimer la vidéo, à la partager, à commenter, à t'abonner. On ne rien à rater des prochaines vidéos. Allez, c'est parti Aujourd'hui, dans notre exemple, on va ouvrir les ports comme si c'était un serveur Minecraft qui tournait sur mon ordinateur. Pour ce faire, on va déjà récupérer l'adresse IP de notre box sur le réseau. On va donc ouvrir un terminal en faisant Windows CMD, et ici, on va marquer IP config. Vous avez donc ici une table qui s'affiche avec plusieurs valeurs. Pour savoir lesquelles il faut regarder, tout simplement, on va regarder en bas. Moi, on voit que je suis connecté ici par Wi-Fi avec la petite icône. Je regarde donc ma carte réseau sans fil Wi-Fi, qui est juste ici. J'ai donc mon adresse IP sur le réseau local, qui est 192.168.1.49 et j'ai également l'adresse IP de ma box sur le réseau, qui est 192.168.1.1. C'est normalement les numéros par défaut des opérateurs, ça varie, ça peut être 192.168.0.1 ou alors 254, ça change. Donc nous, il nous fallait justement cette adresse, c'est l'adresse de passerelle, donc c'est la box. Maintenant qu'on a cette adresse, on va pouvoir se connecter à notre box. Ce que je vous propose de faire c'est donc d'ouvrir un navigateur et de taper dans la barre de recherche cette adresse. Pour ma part c'est donc 192.168.1.1. Voilà, il ne me reste plus qu'à faire entrer. Ici l'image est un petit peu floutée parce qu'en fait ce sont un peu les données de mon réseau et que j'ai pas trop envie de partager. Mais en tout cas on voit bien qu'on est sur la box. Maintenant on va donc ouvrir les portes de notre box pour pouvoir accéder au services depuis l'extérieur. Pour ce faire vous devez vous rendre dans une catégorie qui s'appelle NAT. Sur SFR c'est très simple, vous cliquez sur Réseau V4 et vous cliquez ensuite sur NAT. Chez les autres opérateurs, n'hésitez pas à bidouiller et à chercher un petit peu, vous allez forcément trouver. Souvent l'accès à votre box est protégé, il vous faudra soit rentrer le mot de passe administrateur, soit vous connecter en appuyant sur le bouton physique de la box. Voilà, je suis maintenant connecté et j'ai accès à la page NAT de ma box. La partie qui nous intéresse, nous, c'est Redirection de port. C'est ici qu'on va définir des règles en fait qui vont nous permettre, depuis l'extérieur, d'interagir avec notre réseau. Je vous le rappelle, dans notre exemple, on crée un serveur Minecraft. Notre serveur Minecraft tourne sur le port 25565 de notre PC. C'est-à-dire que pour que mes amis rejoignent mon serveur sur mon réseau local, ils vont taper l'adresse IP physique de ma box, qui est une suite de chiffres découpés en 4. Pour l'adresse IPv4, pour l'adresse IPv6, c'est différent. Mais en gros, en rentrant cette adresse sur Minecraft, on va envoyer un paquet sur ma box. Ma box va regarder si euh, le port désiré est ouvert ou non. Si celui-ci est ouvert, le paquet va ensuite être transmis à mon ordinateur qui héberge le serveur. Et ensuite, ils vont être connectés dessus. C'est grosso modo ce qui se passe. un peu plus compliqué. Mais pour vous montrer un petit peu le cheminement, c'est comme ça que c'est réalisé. Du coup, on va remplir cette redirection de port pour que mes amis puissent rejoindre mon serveur. Dans le nom, je peux rentrer ce que je veux. Pour ma part, ça va être Minecraft. Et là, dans le protocole, ça va être en fonction de ce que vous faites tourner derrière. Un serveur Minecraft, on préconise d'utiliser UDP et TCP, donc on va cocher les deux. Mais en fonction du service que vous faites tourner derrière, un site web, etc., le protocole utilisé va être différent. Ensuite, on nous demande un type. Bon, pour notre part, c'est un port, et c'est ici qu'on va rentrer les ports. En, en fait, le port externe, c'est le port extérieur à notre réseau. Donc, quand les gens vont taper mon adresse IP pour rejoindre le serveur Minecraft, Minecraft utilise le port par défaut 25565. Donc ça va arriver sur ce port-là, donc je le note, et l'IP destination, ça va être ma machine sur le réseau local. Pour ce faire, on retourne sur le terminal, et ici on voit adresse IPv4, 192.168.1.49. Je vais donc noter cette adresse ici. Et il nous reste enfin le port destination à remplir, et ce port destination en fait, c'est depuis notre box à quel port elle va envoyer sur notre PC. Bon, ici rien ne change puisque c'est toujours 25565, du coup on le renote. Ici on a activation, activée. c'est pour activer la règle ou non, on va laisser cocher puisqu'on veut activer. On a donc notre règle qui est appliquée sur notre box, et à partir de maintenant, les personnes extérieures à mon réseau peuvent rejoindre mon serveur Minecraft ou alors d'autres services comme un site web, un serveur FTP, etc. Voilà, c'était donc une très courte vidéo pour vous montrer comment ouvrir les portes de votre box suivant les utilisations que vous souhaitez en faire. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires en aimant la vidéo et en vous abonnant. <rire> si vous avez des idées ou des problèmes, n'hésitez pas à venir m'en parler sur mon serveur Discord. Le lien est disponible dans la description. En tout cas, j'espère que pour vous ça va marcher. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. A bientôt